Bonjour, bienvenue sur l'île aux moines dans le Morbihan. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo sur les croyances pour vous expliquer à quel point les croyances pilotent notre vie et vous expliquer que c'est vraiment pas une bonne chose. La vie est faite de surprises pour celui qui veut bien l'entendre. La vie est faite de surprises qu'il faut aller chercher, de moments de joie qu'on peut trouver n'importe où, n'importe quand, à condition de faire confiance en la vie et de faire confiance en soi dans ses émotions, sa capacité d'aller chercher et capter ces moments-là. Seulement, voilà, il y a des choses qui jouent avec nous et qui font en sorte qu'on s'en prive. Et une de ces choses-là, ce sont les croyances. Avec le temps dans la vie et le temps qui passe, on, on se construit toute une, tout un vécu, toute une expérience. Et l'expérience, c'est plutôt une bonne chose. Ça nous permet d'éviter de faire plusieurs fois les mêmes erreurs. Mais avec l'expérience viennent aussi les croyances. Et là, les croyances, pour le coup, ça, pour le coup, c'est vraiment pas top. Les croyances sont présentes partout dans nos vies. Et elles pilotent notre vie d'une façon inimaginable. On croit que, parce qu'on a déjà vécu un moment similaire, que le moment ici va probablement se dérouler comme l'autre. Et l'autre, il n'était pas top. Donc, on va éviter de se remettre dans ce cas de figure-là. On a déjà pris ce genre de chemin de terre. Ça descend ça risque d'être boueux, on ne sait pas trop où ça va nous emmener, Pff, on pourrait choisir la facilité de se dire non, je ne vais pas prendre le chemin de terre. Et donc, on n'y va pas. Or, moi, aujourd'hui, si je n'avais pas pris ce chemin de terre, jamais je serais tombé sur cet ostréiculteur qui fait les huîtres magnifiques que j'ai mangées tout à l'heure. Les croyances veulent aussi que ah bah tiens on, parce qu'on a déjà rencontré ce type de personnage une fois et que ça ne s'est pas bien passé, il ne faut plus retourner vers ce type de personnage. On croit qu'en Bretagne, il ne fait pas beau. On croit qu'en Bretagne, les huîtres ne sont pas bonnes. On croit qu'en Bretagne, les gens sont des gens durs. Je ne sais pas, je balance tous des trucs comme ça qui me viennent à l'esprit. Prendre des décisions, agir, faire les choses dans sa vie en fonction de croyances, ça n'est pas bon. Il faut arrêter de croire. Il faut voir les choses, il faut expérimenter les choses et pas se baser sur des croyances. Une expérience n'est pas l'autre. Ce n'est pas parce qu'on a déjà été dans, une, dans des situations similaires que et que ça s'est mal passé, que forcément ça se passera encore mal cette fois-ci. Il faut croire en la vie, croire en sa capacité de nous offrir de belles choses qui sont présentes partout. Et si on y croit suffisamment fort, eh bien on pourra passer outre ses croyances, avancer et profiter de tous les trésors de la vie de tous les bonheurs qu'elle peut nous offrir. Et si on ne les trouve pas, ce n'est pas très très grave. On peut être heureux, aller chercher. Évidemment, si on cherche sans trouver, au bout d'un moment, on va se fatiguer. Mais, mais on peut être tout à fait heureux, rien qu'en faisant confiance en la vie et en notre capacité à aller chercher les bonheurs. Et à chercher après ça. à chercher après eux. À chercher les bonheurs. Regardez, ça s'en éteint Regardez, quelle belle... Regardez la surprise. <rire> Je marchais tranquillement, j'avais presque oublié la présence de la mer. Et tout à coup, c'est comme si elle se rappelait à moi. J'adore la mer, j'adore les vagues. C'est comme si elle voulait me faire un cadeau. Ça a l'air con, mais ça me fait plaisir. <rire> c'est un magnifique, un magnifique cadeau. Les petits plaisirs, les bonheurs sont partout, à condition de se faire confiance et d'accepter d'aller les chercher. Arrêtez de vous baser sur vos croyances, sur ce que vous pensez. Expérimentez les choses, allez jusqu'au bout. Et le bonheur est au bout du chemin. Je crois que visiter le Morbihan euh, à cette époque-ci, c'est vraiment prendre un risque. Hein. Je risque vraiment de me retrouver sous la douche avec un vent glacial. Non, c'est vraiment, hein. oh vraiment pas à faire. Oh non, ce vraiment pas à faire. Oh mon Dieu, non. Oh, oh là là. Si vous aimez mes vidéos, likez-les, laissez-moi les laissez des commentaires et encore mieux, abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton qui est juste ici en dessous. Alors le bonheur c'est vraiment un vaste sujet, c'est quelque chose dont je parle dans mon livre. Mon livre qui je vous le rappelle est disponible gratuitement en téléchargement sur la page d'accueil de mon blog wwwvivre et Je vous mets le lien dans les commentaires.